Jeudi, 21h. Lettre sans réponse. La vie n'est pas toujours un cadeau. C'est la constatation peut-être sur laquelle s'accordent clandestinement les réalisateurs présents dans cette séance de belle tenue. Une lumière réconfortante nous sera-t-elle apportée par le regard des quelques enfants croisés au détour de ces récits pour le moins insolites A vous de voir, vous goûtez à ces perles filmiques au format court et vous commencez à perdre pied, c'est signe que vous êtes dans la bonne salle.